Pour l'injection de la toxine botulique on a d'abord besoin de préparer tout le matériel nécessaire sur l'image on voit tout ce dont on a besoin tout d'abord des seringues une seringue de 2,5 cc des seringues à insuline en principe 3 de quoi diluer le produit du sérum physiologique, des gants stériles, des compresses, des crayons marqueurs pour euh, euh, tracer les points d'injection, un antiseptique, de l'eau micellaire pour nettoyer, une balle anti-stress, c'est toujours utile pour euh, détourner l'attention du patient pendant l'injection, et des lingettes pour nettoyer. La dilution du produit commence tout d'abord par prélever la quantité nécessaire du produit de sérum physiologique à l'aide d'une seringue de 2,5 cc. Ce qu'on va utiliser, c'est du Botox sans unité qu'on va donc diluer avec 2,5 cc de sérum physiologique. Après le prélèvement du sérum physiologique au niveau de la seringue on introduit l'aiguille tout simplement au niveau du flacon de la toxine botulique et sans appuyer sur le piston le sérum sera aspiré d'une façon douce à l'intérieur du flacon on aura besoin donc de 2,5 cc de sérum physiologique pour diluer un flacon de 100 unités Botox. On, re, on mélange donc le, le, le sérum avec la poudre de toxine botulique d'une façon douce par des mouvements euh, circulaires. Puis on prend une seringue à insuline et on aspire le produit euh, jusqu'à remplir les 100 unités d'insuline. On aura donc au niveau d'une seringue de 1 cc 100 unités d'insuline et chaque 10 unités d'insuline correspond à 4 unités Botox, c'est-à-dire en poussant sur le piston de 100 unités à 90 unités d'insuline, on aura injecté 4 unités Botox. Si on pose sur le piston jusqu'à entre 100 et 95, on aura injecté deux unités Botox.